En fait, Arondor, c'est une entreprise qui a une double casquette, qui fait à la fois du service dans l'informatique, donc qui va vendre les prestations des personnes, et en même temps, qui va éditer ses propres produits. En tant que consultant fonctionnel, mon travail est plutôt sur la partie service, c'est-à-dire que je vais être souvent embarqué chez nos clients et je vais aller les aider à concevoir de leur côté leur propre consommation de nos produits. Alors en fait, le consultant fonctionnel, c'est une passerelle. Il va devoir travailler avec une, un panel très, très large de personnes qui sont très diverses. Et du coup, c'est un métier qui demande beaucoup de souplesse dans la, dans la façon dont on va s'adresser aux différentes personnes. J'ai une formation qui n'est pas du tout dans l'informatique. J'ai fait une école d'ingénieurs spécialisée en génie électronucléaire vraiment rien à voir et j'ai vite fait une réorientation euh, vers l'informatique parce que c'est quelque chose que je faisais déjà personnellement depuis longtemps et j'ai voulu mettre ça dans mon travail et Arondor a, a eu cette richesse que j'ai pas trouvé chez d'autres entreprises de me faire confiance dans un cadre économique qui n'était pas favorable et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui a créé chez moi un sentiment de, de fidélité pour, pour l'entreprise. Ce que j'aurais voulu entendre en lançant dans ce métier c'est juste que euh, on est là pour comprendre le besoin de l'utilisateur et pas pour le définir nous-mêmes. On a un devoir de conseil, évidemment, de, de l'orienter un petit peu si on voit des pistes. Par contre, on ne doit jamais considérer qu'on sait mieux que lui ce dont il a besoin. Le but, c'est que l'application doit être telle que l'utilisateur a besoin qu'elle soit. Donc, Parce que tu, pas déjà, donc aujourd'hui, tu ne gérais pas les catégories. Exactement, je ne gérais pas du tout les catégories. Donc. Mais ça ne faisait pas problème euh, non, parce qu'en fait, on n'y touchait pas si tu veux. Le gros avantage qu'a Arondor c'est que c'est une entreprise dynamique assez jeune et qui essaye d'innover tout le temps. Donc si on aime découvrir, si on aime inventer, si on aime penser demain, c'est une entreprise qui est en or pour ça. L'autre avantage que je vois à Arondor c'est qu'elle reste à dimension humaine, malgré les enjeux auxquels elle participe aujourd'hui, et que du coup, on connaît les gens, on est capable de, de se parler, d'échanger, de créer une synergie. Là où dans une entité beaucoup plus grosse, ça deviendrait plus compliqué. Et après, il y a une bonne audience.